Écoutez-moi les orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir le deck anti-méta, une liste hyper intéressante pour pouvoir battre les Illidan, pour pouvoir battre les voleurs Bingo, les voleurs Miracle, et c'est également une liste euh, bah, finalement hyper stable, assez euh, polyvalente. C'est une version top 20 légende de Charapeka ou Sharapeko. Euh, alors c'est un deck que je croise de plus en plus, je l'ai beaucoup joué hier, euh, j'ai fait une grosse, grosse session euh, sur le serveur asiatique en top 100, en top 150, et je l'ai vraiment pas mal euh, croisé. Alors c'est évidemment le paladin contrôle, mais pas le paladin pur, pour le coup on est vraiment sur une version mid-range euh, contrôle. on génère beaucoup de value, il y a des cartes hyper intéressantes évidemment avec le vol de bronze qui est très très cool, Astalor, forcément il y a un seul silence dans la salle pour aller chercher la carrielle. finalement les cartes clés c'est quoi C'est vraiment cette carrielle qui va vous permettre de générer de la value, de euh, vous protéger également, et, euh, et l'égalité tout simplement l'égalité en sort sacré vous avez égalité et un hein, maquis l'idée c'est vraiment d'aller chercher cette égalité et derrière il y a des AOE hein, euh, pour proc égalité il y a Samuro il y a euh, le petit Fortin il y a évidemment euh, les petites taxes euh, de séjour sinon il y a des créatures qui font de la value euh, il y a l'anachronos évidemment comme AOE très intéressant il y a Monsieur Châtiment pour finir donc vraiment on est, un deck, on est sur un deck qui est assez lent euh, très très technique vous allez voir dans la vidéo euh, il y a plein de petites mais vous allez voir, vous allez pouvoir vous nourrir de ces erreurs pour mieux comprendre les match -up. Je trouve que la vidéo est, est, est très très intéressante et justement, je joue contre plein plein de match différents. Et euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que le deck va vous plaire. Voilà, si jamais vous aimez Paladin, que vous avez Paladin pur et vous dites Paladin pur, c'est pas mal euh, pour passer légende, mais peut-être que pour aller dans le top 100, dans le top 200 légende, il manque quelque chose. Bah, peut-être voilà, cette version là, vous allez peut-être la découvrir et vous allez dire, ok, cool, j'aime bien Paladin, je vais partir là-dessus et je pense que c'est un peu la. La version, on va dire, améliorée de Palapur, même si Palapur, ça a d'autres bons match-up, ça a d'autres qualités. Bref, je ne vais pas euh, finalement faire la comparaison, mais euh, voilà, c'est pas forcément ultra meilleur que Palapur, mais c'est juste des match-up différents et des euh, qualités différentes. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un mage Mage aggro ou Mage... Euh, J'ai un peu bugué. Ou Big Mage. Euh, les deux decks finalement sont, euh, bah, sont plutôt pas mal présents dans la méta. Sont plutôt euh, forts euh, également. Alors dans des match euh, forcément euh, différents. Par exemple, Valor Miracle va préférer jouer contre... Euh, on va jouer ça ici. Euh, contre euh, Big Mage que contre euh, Mage aggro. Euh, et, euh, et par exemple, Balilidan pour le coup, qui est on va dire le, un peu le, le frérot maudit, hein, c'est les, les deux decks un petit peu dominants qui sont un petit peu au-dessus à l'heure actuelle, c'est Illidan Ket et euh, Voleur Miracle. Et Voleur Bingo aussi, hein. Voleur Bingo est meilleur euh, que Voleur Miracle, mais bon c'est un peu le même, le même plan de jeu hein, in fine. Et, euh, le, justement, Lilidan va préférer jouer contre euh, l'aggro que, euh, le, que le Big Mage, parce que le Big Mage, finalement, il a cette carte pour 4 mana 3-4 qui vous fait gagner euh, 10 d'armure. Et, euh, en général, c'est les dégâts qui vont... Enfin, euh, c'est les, les, les PV en trop euh, pour euh, Lilidan, finalement. Et, en plus, il y a cette possibilité de mettre du board, de bloquer la main, accessoirement, de Lilidan avec l'ensorceleuse barbare. Bref. Euh, alors, il a pris une carte, ce gourmand je pense qu'il a dû prendre ça je ne trompe jamais euh, le petit vicaire sur euh, bah écoutez à plus de vitalité ça permet d'avancer remarque avancer dans le deck j'allais dire ça c'est peut-être plus intéressant pour avancer quoique et bim donc bon après nous on est polyvalent euh, pour le coup, on aime jouer contre la version aggro parce qu'on a une curve basse, parce qu'on a des AOE, on a du heal. Et on aime jouer contre contrôle parce qu'on a la carrielle. Voilà ce que j'aime beaucoup avec ce deck et je le trouve très très très intéressant. Et, et c'est vrai que je me dis parfois, moi je tryhard sur les deux serveurs Asie et Amérique avec Voleur Miracle. Je me dis si jamais à un moment je bloque, genre sur plusieurs jours, hein, pas un jour, mais par exemple sur 20-30 heures de jeu, je bloque en termes de rang. bah Peut-être... Le deck que je jouerais ensuite, ce serait peut-être celui-là. Euh, le deuxième de ma liste, on va dire, après Voleur Miracle. Même s'il y a Elidan qui est très intéressant. Mais euh, euh, voilà, j'aime bien cette liste parce qu'elle est polyvalente. Et en même temps, elle est techée contre les decks méta. Il n'y a aucune classe contre laquelle on se dit « Ah merde, match-up compliqué ». Et ça, c'est quand même euh, agréable. Alors, petit bémol, peut-être druide, druide Ramp. Euh, sûrement druide Ramp. Mais on a la possibilité d'agresser. Et puis, de il y en a vraiment très très peu pour le coup. Il y a plus d'ailleurs, vraiment... Hein, il euh, y a plus de déca runes verte, rune impie, que de... que de druides. Écoutez. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Euh... Alors c'est assez bizarre parce qu'il y a un troc de gouffre-fer. Il y a Vert des arcanes, ensorceleuse, trog, bon alchimiste en soi elle peut être jouée dans les agros, mais c'est vrai que moi quand je vois alchimiste je me dis c'est un big mage, mais a priori c'est un agro. Euh, bon l'un comme l'autre nous ça nous pose pas spécialement de problème, on va s'adapter. Finalement notre plan de jeu on peut dire qu'il est un peu séquencé avec, enfin séquencé. Il y a vraiment deux plans de jeu, il y a le plan de jeu AoE avec égalité et des, euh, des dégâts et le plan de jeu euh, cariel. Écoutez, on va détruire son board. Comme ça, il aura du mal à proc le cuisinier toqué. Et puis euh, et puis voilà, on va avancer tranquillement. Il faut pas oublier qu'il a ça en main. Hein. Euh, donc il faut peut-être essayer de garder une égalité. Après, voilà, pour 8, 2, 5, 6, en général, on a quand même la possibilité de le, de le gérer. Mais oui, deck très très intéressant. Que ce soit. Et ça c'est plutôt cool, parce que c'est pas très compliqué à jouer, ça reste du paladin mid-range, ça reste un truc un peu curvé, alors il y a évidemment chaque match-up qui a sa vérité, chaque match-up qui a sa technique, donc parfois on va plutôt jouer là-dessus, parfois là-dessus, par rapport au mulligan, je pense que la difficulté c'est un peu le mulligan en fonction des match -ups. vu que c'est un deck qui a quand même vocation à curver, à jouer euh, dans, dans la cour de mana comme un mid-range, bah, parfois on peut, avec ce genre de deck et pas avec les autres, garder... Je sais pas, une carrière par exemple, il y a des matchups. Alors je peux pas vous parler des matchups euh, en termes. Attendez. Mais... Je crois qu'on va faire ça. Ça. ça. Et ça. Donc oui, je peux pas vous parler des, euh, des win rates en fonction des match parce qu'il n'y a pas de données encore ce deck là. Alors il y a pas la d'impure qui est sur HS Replay, qui est euh, noté dans le top 5, top 6 méta. Enfin top 7 même, parce qu'il y a beaucoup d'Illidan différents, même si c'est un peu les mêmes. Trust euh, un peu les 3 premières places sur 4 quoi. Mais euh, le. La, la, voilà. Enfin, donc voilà, je, veux, je peux pas vous parler des, des win rates, il n'y a pas encore de données sur HS Replay. Et je ne veux pas les inventer comme ça. Et en termes de, de mulligan, justement, c'est très intéressant cette carrière parce que je reviens sur le propos. Désolé, désolé si c'est un peu décousu, mais euh, je pense que je vais le faire maintenant. L'armure n'est pas très importante. Je pense que j'ai envie de mettre cette créa dans la main, faire ce trade. Je vais souvent faire ça T7, ça T8, genre vraiment jouer bah, comme un midrange. C'est ça aussi, c'est un deck contrôle contre voleur. Euh, Miracle contre voleur bingo, même contre Illidan, ça va rester des decks contrôle. Quoique contre Illidan, on faut un petit peu agresser et mettre du board aussi. Hein. Faut le sortir de sa zone de confort. Euh, mais il y a des matchups où vraiment ça va être un vrai midrange. Typiquement dans ce matchup là, même si on peut contrôler. Mais bon, là on est parti en mode midrange donc on continue. On va prendre silence. On va taper là, on va taper là, on va taper là. Alors pourquoi silence Parce que le silence va me permettre d'aller chercher cette carrière. Voilà, tout simplement pour éviter tout malentendu. Mais là je pense de toute façon j'ai gagné. Euh... Et donc voilà. En général on ne fait pas ça avec les aggro, on ne fait pas ça même avec les contrôles. Parce que les contrôles il y a beaucoup de pioches. Là il y a un petit peu de pioches mais ce n'est pas non plus un deck qui va piocher. Euh... Donc il y a vraiment des matchups où vous allez garder carrière. Alors la question c'est lesquels Typiquement, contre un match comme ça, c'est compliqué parce que c'est un aggro en face. Mais par exemple, il y a des decks mid. Euh, bah, J'imagine qu'en mirror match, on va plutôt la garder. Mais après, le gros problème... Enfin, en même temps, oui et en même temps, non. Attendez. Ok. Euh... Parce que bah, ça peut être voleur, caché, avec Maestra. Donc en fait, on peut pas vraiment... En fait, c'est hyper complexe. Il faudrait vraiment connaître le joueur et se dire, là, je sais que c'est un vrai paladin. Euh, là, je sais que c'est un vrai... Euh... Qu'est-ce qu'il peut avoir de mid-range Franchement, je... je vois pas tant de, de mid-range que ça dans la méta. Par nous-mêmes. Euh, parce que chasseur, non, c'est aggro. Euh, Druid, bon, c'est C'est com combo. Au bon, shaman, ça n'existe pas trop. Il y aurait shaman dans l'absolu, mais shaman n'existe pas trop. Ah si, euh, déca. Euh, contre déca rouge, par exemple. Typiquement, si vous jouez contre un déca, euh, si c'est un, un déca bleu, la carrière est importante. Vous allez arriver jusqu'au T8. Si c'est un déca euh, verte, c'est trop lent. Si c'est un déca rouge, c'est bien. Mais le problème, voilà, c'est ce fameux voleur qui est camouflé. Donc si vous gardez votre carrière en main et que vous jouez contre un un DK et en fait c'est un cheval de la mort et en fait c'est un voleur si c'est un voleur bingo ça peut aller parce que c'est un poil plus lent mais si c'est un voleur miracle finalement ce que vous allez chercher c'est vraiment égalité et c'est vraiment l'égalité avec une ao et c'est ça qui fait gagner hier j'ai joué deux fois sur le serveur asiatique contre ce paladin j'ai perdu deux fois et pourtant au début j'ai vu les petites créas et je me suis dit ah cool c'est un super match-up paladin parce que c'est un deck de en fait, euh, paradoxalement, le Voleur miracle qui est un deck combo, il a un meilleur match-up contre les aggro que contre les contrôles. Alors que quand on pense au deck combo voleur, on pense à Voleur Quête. Et Voleur Quête, il avait un match-up totalement polarisé contre aggro. Euh, même sous sa première version et sous sa cinquième, je n'en parle pas. Mais euh, vraiment, le... Ouais, j'ai perdu le fil. Mais voilà, le, le, ce Voleur qui se camoufle, qui se cache finalement, euh, qui cache sa classe... Ça, c'est très très problématique et c'est hyper compliqué. Il faut vraiment être sûr du match-up, ce qui fait qu'on va plutôt mulliganer, euh, Voilà, C'est pour ça que je dis que c'est un mid-range. On va chercher T1, T2, T3, machin, enchaîner, bim, bim, bim. C'est bien long, là, pour trouver un adversaire. Ça peut bugger, parfois. Et voilà. Ça, c'est la lecture. Ça, c'est... Oula. Le jeu est un peu fatigué. Mais après, c'est normal. Au bout de 10 ans, on commence... <rire> c'est vrai. Hein. Au bout de 10 ans, on commence un petit peu fatigué, quoi. 10 ans, vous imaginez, ça fait 10 ans bientôt. Je ne sais pas si ça fait déjà 10 ans ou si c'est 10 ans bientôt, mais je pense qu'on est à peu près vers les 10 ans d'Hearthstone. C'est incroyable hein, quand on se dit ça. 10 ans d'Hearthstone. C'est-à-dire que si, vous, a... si vous... vous avez commencé Hearthstone, euh... je ne sais pas, quand vous. imaginez le moment où vous avez commencé Hearthstone, vous avez fait une petite arène et tout, tout le monde faisait de l'arène, Bah, ça fait 10 ans que vous jouez à ce jeu. <rire> c'est vrai, vous avez de l'arène il y a 10 ans. Euh... Ok Doki C'est pas forcément la carte que j'ai envie d'avoir au début. Je pense que je veux des protectrices, des sous-chefs. Je veux... je veux un T1 en fait. Hein. Je veux un T1, je veux égalité. Alors égalité, je la veux pas forcément en main de départ, mais avoir égalité me va. Vous voyez, il y a une différence entre avoir égalité en main et avoir l'égalité en main de départ. Alors vous allez me dire, bah, c'est la même chose. Bah, si on consid... Non, en main avant de jouer ou en main de départ. Alors vous allez me dire, là pour le coup, c'est vraiment... <rire> vraiment un enfoiré parce que c'est exactement la même chose. Non, parce que garder égalité va bloquer l'accès aux autres cartes alors que jeter la main et avoir une curve bon là j'ai une curve dégueulasse, j'ai pas de T2 mais avoir une main et avoir égalité c'est pas la même vous voyez le, la nuance c'est comme on, euh, volor, bah, voilà, Volor Merak c'est vraiment mon, mon domaine de direction, d'élection j'allais dire mon domaine d'expertise en ce moment euh, garder, quand on a potion en main pour deux mana. On garde enfin euh, en gros, euh, ghoul alchimiste, on ne la garde pas en main de départ. Mais quand on a potion et ghoul à côté, on est content. Bon, je vous ai perdu là-dessus. Euh... Silence dans la salle nous donne des rayons de lumière, c'est un peu lent. Après, euh... ça c'est un peu nul. Donc on va prendre quand même silence. La main, elle est trop lourde, je pense que j'ai perdu, honnêtement. Euh... Parce que j'ai pas joué beaucoup de paladins J'ai joué un paladin, deux paladins, trois paladins C'est-à-dire si ça coûte une blinde Non j'ai perdu là Je vois pas comment je peux gagner avec une main moisie. Là on a Fizzle, ce qui est très très rare C'est les decks mid-range ce sont les decks qui Fizzle le moins Je pense que dans tout Hearthstone Le, le paladin Après on peut toujours te decker hein. Bon on va se battre hein. On va le faire maintenant quand même Parce qu'en vrai, on peut la faire au prochain tour Avec ça Ça c'est ok Mais euh, Je sais plus ce que je disais Oui, dans tout Hearthstone, les decks qui fizzle le moins Quand je dis fizzle, c'est vraiment rater sa sortie mais... D'une manière extrême quoi En général, on parle de fizzle dans les decks combo par exemple quand vraiment il y a une pièce de la combo qui est au fond du deck, on ne peut rien faire. Ou qu'on se retrouve dans une situation où on arrive plus à piocher, on est bloqué ou on va faire des pouvoirs héroïques alors qu'on ne veut pas faire ça. Ça peut arriver dans plein de decks. Même si ça reste rare et c'est aussi la marque d'un bon deck, c'est de pas trop fizzle. Ouais, la carrière elle va être... Euh... Mais c'est peut-être jouable. Hein. On a ré. Into Anachronos, into Cariel. Genre Anachronos va être plutôt cool. Va falloir tenir. Hein. Il, faut il faut tiender. Heureusement qu'on a les taunts. Voilà, ce deck là il est pas censé fizzle. Même si c'est jamais vraiment un vrai fizzle. Hein. Mais là c'est quand même une sortie tellement lente. Que c'est un peu comme si on ratait notre sortie. Mais finalement, vous voyez, on retombe un peu sur nos pattes avec Cariel. Je pense qu'on est pas bien, mais. Ouais, je pense qu'on est pas bien quand même. Et bon, ben, était... je pense qu'on était obligé de le faire ce silence pour le coup. L'avantage c'est que... En fait je me dis même... Est-ce qu'il fallait pas le faire un tour avant Non, un tour avant je pouvais pas. Parce que pour aller chercher le samuro... Mais en vrai tu t'es pas obligé... Bon j'en ai pas obligé d'aller chercher le samuro. Hein. Le truc c'est qu'en 4 on peut choper au Okani ou Cariel. Hein. Ils sont beaucoup moins fortes dans ce match surtout avec égalité. Ah ah 1-1 Bien d'aigle le gars. Ok. Ça tient, ça tient, ça tient. Ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il nous tempo pas la tête. Je crois que je vais égalité. Non. Bon, on est à 24. Prochain tour on a une carielle. Ah non, on a une, un anachronos, pardonnez. Prochain tour on a anachronos. C'est pour ça que je voulais pas faire égalité. Si j'avais Cariel tout de suite derrière, oui, mais voilà. Mais oui, deck très agréable à jouer, très facile. Le deck coûtait un peu cher, mais. Quelqu'un coûte si cher que ça Samuro, je crois que c'est gratuit. Hein. Je sais pas si Samuro est une carte gratuite. Okani, oui. Samuro, je suis pas sûr. Cariel, c'est pas gratuit. Euh. Ça, c'est pas gratuit. Euh. C'est pas gratuit, mais je crois qu'il y a. Ah non, c'est pas gratuit la Cariel, je crois pas. Et sinon après, bon Astalor, mais Astalor c'est vraiment un craft sûr. Vraiment, si jamais vous devez crafter une carte, c'est Astalor. Euh, Astalor c'est incroyable. Et en plus, bah, soit c'est incroyable, soit c'est nerfé. Et vous allez pouvoir la. la, euh, la, euh, la décrafter. C'est plutôt une bonne chose pour nous en vrai, ce Tavish. Parce que ça veut dire que c'est pas quelque chose d'agressif qui nous met en place. Genre là ça veut dire qu'il nous t'aime pas Parce qu'il pourrait partir sur un espèce de spot Où il fait Avec mes sorts Ou des ruées Je tue à 5-5 Et je te mets une, une, une phase d'attaque Vous voyez Là finalement il fait du trade Il est très très très intéressant Je pense qu'on va aller via temps Bon il doit sûrement avoir un remontoir pour tuer la 1-1. Donc euh, remontoir sur euh, ça, j'imagine. Ça, ça coûte 3. Après ça, ça remonte. Et ça remet un truc. Mais euh, le remontoir à la carte va coûter plus 4. en hein. plus 2. en plus 4. Bon, je fais ça. Oui c'est ça, c'est plus 4. Bon, aurait... J'aurais jamais pu le rejouer. Bon ça c'est strong hein. Ok, bah écoutez on est pas mal hein. Enfin on est pas mal On a 7-4-5 qu'il doit gérer, il a une main pleine Mais on a la carrielle. Euh, alors dans le deck adverse Il euh, n'y a pas euh... Ouais c'est des matchups où il faut agresser hein. En fait t'es 8, quand tu joues contre Paladin S'il y a carrière en général t'as perdu S'il fait pas carrière en général t'as gagné Ça c'est quand même chiant ce qu'il fait Écoutez, on va à Anachronos. On peut pas faire Cariel ici. On va prendre trop la foudre derrière. Et on va faire ça. Ça peut être un piège de glace. Et ça, ça me, déch ça me choque pas. Ça me choque pas. Il bon, faut, faut un dragon en main, mais j'ai un deuxième euh, vol de bronze. Et puis, pff, franchement, les deux autres ne m'intéressaient pas trop. Bon, c'est cool, j'ai un petit board. Donc, je pense que c'est piège de glace. Euh, ou alors, c'est requête rejetée qui est quand même pas mal. Après, est-ce qu'avec notre deck, on joue souvent euh, trois cartes en un tour Moi, je... Euh, je pense qu'à sa place, requête rejetée est meilleure que piège de glace. Mais bon. Là, c'est facile. On, étali... on analyse aussi par rapport à notre sortie à nous. Et lui, c'est pas évident parce qu'il a 9 cartes en main. Donc il a forcément plus de play. Et plus on a de cartes en main, plus c'est compliqué de se. de combiner nos cartes avec les cartes en face. Parce que quand on n'a pas beaucoup de cartes en main, le play il est pas très compliqué, pas que par rapport à notre. Parce qu'on ne joue pas par rapport à nous, on joue par rapport à l'adversaire. Mais on peut se dire bon l'adversaire, si je fais ça, ça fait ça. Si je fais ça, ça fait ça. Par rapport à sa range perçue. Là, il a 9 cartes. Donc il ne peut pas analyser toutes ses cartes par rapport à l'adversaire, vous voyez. Bon on va voir hein. Bon voilà, on trade hein, tranquillement. En vrai je vais sûrement faire Cariel dans un premier temps. Comme ça on prend un peu moins de dégâts. Vous voyez Au lieu de prendre 3 on prend 2. On tape la Pépouze. On est bien en PV. Finalement cette 8-5 il n'arrive pas encore à la gérer et la carrière elle, vraiment alors s'il fait vipère, il a gagné hein, parce que là il a tellement stacké d'armes que il nous met mal avec ses crash-foudres mais vous voyez 9 Bon ça reste quand même beaucoup de dégâts Oh c'est suffisant même hein wow Ah non bah non il tue son brane. Qui a pensé à ça pas quoi, hein? Bon, c'est pas serein, là, quand à l'aise là. <rire> bon, oh, on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien du tout. Hein. On n'est pas, hein. pas bien du tout. Il aurait fallu trouver un heal et je me demande si fallait pas les face avant. Si j'allais face, est-ce que je pouvais set up un l'étal Peut-être qu'il fallait essayer de set up un l'étal. Je pense que j'ai joué trop défensivement. Ah, je pense qu'il fallait essayer de setup l'étal. Si il me tue, bon, ça, ça aura rien changer, mais ouais, rien à dire, rien à dire. Il récupère le bran et il setup. Ouais non, mais en vrai, il n'y a, a rien, à dire. Je pense qu'il fallait que je setup l'étal. J'ai été trop lent et vous voyez, finalement, ça met quand même beaucoup de bursts. My bad, my bad. Cette gamme, elle est. Alors, on a fizzle aussi. Ça, il faut aussi le remettre en le mettre dans, le mettre dans... les choses dans le contexte. On a, on a fait un fizzle et ça a quand même détruit notre... Quand c'est un deck midrange, il est censé vraiment courber à chaque fois sa mana. Toujours jouer, jouer, jouer. Et là, on a eu quand même vraiment des tours. On a eu beaucoup de mana flottant. Et c'est ça, finalement. On le paye à un moment. Hein. Toute cette petite value, cette petite tempo qu'on réalise, qui bloque l'adversaire. Ça fait qu'il nous agresse pas. Ça fait qu'on grignote aussi. Vous voyez, à la fin, on est vraiment pas loin, mais... Bon, après, je pense que je n'ai pas très, très bien joué sur le dernier tour. Sur les deux derniers tours, pardonnez. Mais... Je pense que le fait d'avoir une main aussi pour Aave avec que des T7, c'est quand même pas, pas très glop. Bon après, il est à 11, hein, il est quand même gros. Hein. Genre, le Monsieur Châtiment, il fait que 6. Si je vais face. En fait, je pense que cette gamme-là, j'ai 20% de chance de la gagner. Mais j'ai pas 0, j'ai 20. Euh, parce qu'en fait, je fais face into. Pouvoir à 9 mana, il faut que ça proche Monsieur Châtiment. Mon Monsieur Châtiment est à 10, donc j'ai 10 plus 2, 12. Et euh, tour d'avant, j'ai mis 2. Donc je un... peux gagner, mais c'est 20%. Je crois que j'avais 5, cartes... 5 créatures en main, un truc comme ça. Enfin, c'est des créatures divisées, quoi. Je sais pas combien de créatures j'avais en main, mais. Euh... On a déjà ma Tout ça, je pense. ça alors le match up est particulier euh, le match up est plutôt bon parce qu'on a égalité l'égalité va nous permettre alors on n'a pas pioché égalité euh... sur le petit chevalier de l'onction ça peut être un peu chiant parce que c'est un, un évolution donc dès qu'on lui cale une à eau, normalement on a gagné D'où la polyvalence du deck qui est importante Bon On a une main qui est qui fait pas grand chose mais c'est pas très très grave bah, on a quand même une courbe de mana Voyez ce qu'on a pas eu quand même la gamme d'avant Mais ouais ouais non je pense que Je dois 7 up 1 létal je sais pas pourquoi je me suis En fait J'ai joué Cariel Et j'ai considéré que j'avais gagné parce que Cariel Mais en fait non c'était pas le cas Parce qu'il a quand même une combinaison qui met énormément de dégâts Surtout avec Bran ça proc deux fois Donc ça, là ça a quand même mis 11 quoi donc, euh, non, non, c'est une connerie, hein, pour le coup, j'aurais quand même dû agresser, mais voilà, c'est ce, ce manque de, de peps, en fait, c'est ça C'est ce manque de peps dans l'early, dans le mid-game, qui fait qu'à la fin, bah, il me manque pas beaucoup de dégâts, hein. mais il me manque quand même, parce que j'ai pas du tout pu agresser une seule fois. Ouais. Ah, c'est frustrant, c'est frustrant parce que c'est une game que je dois gagner. Je pense que si je la rejoue maintenant, alors, sans savoir évidemment ce qui va se passer, mais... Je pense que si je la rejoue dans mon plan de jeu déjà, je suis un peu frustré parce que j'avoue que j'ai fait une erreur. J'aime pas ça. Mais je pense que si je la rejoue maintenant, je la perds plus jamais quoi. Enfin je la perds plus jamais. Enfin, je peux la perdre mais en tout cas, je la perds plus sur une erreur. Si je la perds, c'est sur le oh, OK, pas de chance. Donc là on va piocher égalité. C'est plutôt pas mal. Regarde cette combinaison, ça a égalité. Ça c'est bien parce que ça peut prendre un d'attaque. Le maître euh, l'âme il faut qu'il soit blessé Pour pouvoir activer son effet Il faut qu'il s'écrase dans un 0-2 1-2 Bon, où ça C'est quoi ce petit lolo Le prêtre des défunts, le bassin Pas sûr qu'il fasse bassin Surtout que ces créatures, elles sont ok on des par ici. Écoutez, on joue nos cartes Écoutez, on va jouer nos cartes euh, on va pas jouer trop trop statu quo, on a un deck qui fait beaucoup de value, donc faut pas se dire, j'attends, j'attends, j'attends, euh, ça a pas de sens. Donc là on va jouer à la 5-5, ça détruit un peu ses créas, vous voyez faut pas se dire, vu qu'il a du board, et que j'ai une AOE, j'attends, il va me rentrer les 7, mais on s'en fout parce qu'on a une AOE. D'ailleurs vous voyez là il fait la furie sanguinaire. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux furies dans son deck. Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Aide euh... fortin. Recru. Pouvoir. On est à 18, on n'est pas trop mal. On a le maquis, on va attendre un petit peu. Voilà, c'est toute la difficulté du deck. Un peu comme un gars avec contrôle, c'est le laisser venir, mais en même temps, pas qu'il nous tue. Vous voyez, C'est un peu le truc de, je te laisse venir, mais si tu, bah il tue et t'es con, quoi. Ok. Bon, là, j'ai un peu peur de cette furie, parce que... Oh, wow. On va devoir raser le board. Je pense. Oh wow, C'est strong hein, ce qu'il a eu là. Oh, il trade. Ça change grand chose. Pas mal ça. Hein. Il a de la chance là-dessus. Hein. Ouais, bon on a repris le board, on est à 13, on a maquis. Maki, ça s'approque avec grâce des jardins. C'est quand même intéressant. On a Anachronos au pire. Il s'arrête jamais. Ça j'aime pas, ça j'aime pas du tout. Ça c'est chiant contre les decks un peu lents. Bon. On a Anachronos. Ça c'est gros. Hein. <rire> Le gros monsieur d'abord. Hein. Boss de raid. C'est un peu lent. En vrai, prochain tour, est-ce que je vais faire Mali Non. Je vais faire le boss. Bah après, j'ai un beau board. Hein. Après, j'ai un beau board. Je suis à 13. Euh, faire gaffe, il y a Brookhan, mais on a Maki. Donc, s'il passe en mode euh, Brookhan, je te mets 6. Tour d'après, j'essaye de te buter ou un truc comme ça. On va sûrement Maki ici. La question, c'est est-ce qu'on full maquis ou pas Honnêtement, ça me choque pas. À semi-full, non Mais quand même des trucs. Je crois qu'on va full maquis, hein, juste pour la grâce des jardins. Je crois qu'on va full maquis parce qu'on a le, le boss de raid. Prochain tour il y a les créatures qui arrivent. Hein. On va pouvoir les gérer puis on a boss de raid. Au pire vraiment on a Vicaire qui peut peut-être euh, nous donner un... Je crois un sort du sacré euh, s'il y a euh, consacre. Il hein. n'y a pas la taxe pour les 8 dégâts. Ok, bon ça devrait être gérable. Je pense qu'on va partir en boss de raid. On va essayer de value, donc la 5-1 dans la 4-5. Je suis pas sûr que la 9-5 on l'écrase. Je crois que... Si... là voilà. ah c'est pas mal on est à 25 et on a quand même un gros board il y a ça qui va nous, nous attaquer mais bon ça reste, ça reste plutôt cool ouais c'est des match des match-ups qui sont un peu longs qui sont un peu techniques faut pas perdre la concentration il y a pas d'automatisme voilà c'est typiquement un deck si vous jouez en mode euh, vous êtes sur votre canapé vous jouez sur votre tablette ou votre téléphone c'est des matchups vous allez vraiment avoir enfin c'est des decks vous allez avoir des winrate -right catastrophiques quoi On est mal là en vrai. Hein. On est assez mal hein. Léviathan c'est pas mal. Léviathan c'est pas mal. Ouais, C'est incroyable hein. ah, C'est l'attaque ce qu'il nous faut hein. Avec un trade là dessus On veut être gelé on s'en fout Là dedans insensible hein, quand elle attaque Bon voilà, c'est des plays où on est sur un fil, quoi. On peut vraiment rater sur, euh, sur une... Euh, ce que vous voyez, on est allé chercher le petit sort, euh, le, la petite réserve qui nous donne le Léviathan. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe. Parce qu'elle a quand même beaucoup de dégâts en main. Alors après, il nous, a mis, il nous a proposé un board qui était quand même assez gros. Et voilà, c'est clair que sans Cariel, on est moins à l'aise, quoi. Sans Cariel, on est moins à l'aise. Mais voilà, c'est un deck de tryharder. C'est un deck de spécialiste, de ceux qui aiment ce deck-là il euh, y a un gros skill cap pour maîtriser les match-up parce que chaque match-up va être différent c'est hyper intéressant honnêtement c'est des decks qui si jamais vous peut-être vous, peut vous n'aimez pas trop la méta ou en tout cas vous n'aimez pas les 2-3 decks dominants de la méta en tout cas les decks connus dominants le paladin et euh, enfin le, les voleurs on va dire et les, euh, et les DH les Elidan. Euh, je pense que paladin peut être une super alternative comme guerrier est une alternative intéressante et je trouve que paladin il a vraiment ce côté un peu plus polyvalent peut-être Ah ça tape hein, heureusement. Je pense que là maintenant on devrait on devrait gagner. Mais vous voyez ça fait des matchs assez longs. Donc on va dire que si vous êtes top 1000, top 1500 et que vous voulez envisager un top 100. Euh, faut peut-être pas commencer en paladin parce que les matchs vont être vraiment très très longs. Après si vous gagnez tout le temps. Ok. Bon, en vrai, j'aurais pu piocher avant. Là, la gamme, elle est gagnée, donc c'est pour ça que je fais ça. Mais clairement, je dois quand même peut-être piocher. Je dois... Enfin, je dois piocher avant, c'est évident. Mais bon, là, dans ma tête, c'est gagné, donc. C'est jamais. Non, c'est toujours. Là, j'ai épuisé toutes ses ressources, donc logiquement, il devrait plus pouvoir euh, s'en sortir. Euh, J'aime bien ça, ça c'est intéressant également. Je pense qu'on va plutôt prendre ça. Euh, c'est rigolo Kazakuzan. Bon Isera hein, c'est trop fort. Je vais pas le recycler. quoi, quoi je peux pas se faire égalité maintenant hein. ah, J'aurais dû le faire avant. Bon je fais un peu n'importe quoi là. En vrai, je fais égalité maintenant parce que je fais Isera derrière. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi. Mais euh, bon, c'est pas bien grave. L'important, c'est de gagner, de toute façon. De progresser. Mais progresser, ça veut pas dire faire les bons plays. Progresser, ça veut dire comprendre ce qui se passe. Comprendre le match-up, vous voyez. C'est toute la nuance. Enfin, je pense, hein, je dis pas ça pour me dédouaner, hein, mais. Et là, par exemple, il devrait partir, je pense. Après, il sait pas ce que j'ai en main, vous allez me dire, mais... Je peux même... J'allais dire que je peux remonter ça, mais on ne peut pas. On va les avoir. Bon, franchement, je veux juste faire ça, hein, tranquillou. Hein. Je veux pas utiliser mes rêves. Mais euh, oui, euh, je sais plus ce que je disais. Euh... Donc oui, en fait, faire des erreurs, ou faire n'importe quoi, entre guillemets, parce que là, j'ai un peu fait n'importe quoi sur un tour, ça, c'est pas très très grave, euh, parce que si vous, si vous le savez. Bon, si vous faites n'importe quoi et que vous voyez jamais que vous faites n'importe quoi, mais vraiment, ce qui est important, c'est, à la fin de la game, savoir quels ont été un peu les plays importants, quelles ont été là ou les directions que vous avez prises pris pour, pour pouvoir gagner. Bon, c'est un peu flou ce que je dis, mais... L'important, c'est vraiment le plan de jeu. En fait, c'est la macro qui est plus importante que la micro. Mais c'est comme sur Battleground, c'est comme la majorité des jeux, j'imagine. Bon, peut-être pas Starcraft, parce qu'il faut être très très rapide, mais les jeux d'APM, en général, la micro est peut-être supérieure à la macro. Quoique. Par contre, je comprends pas trop. Euh... Je comprends pas trop pourquoi il reste. Bon, l'avantage de, de bien jouer et de pas faire de conneries, c'est qu'en général, vous faites. Si vous êtes à 100%, là je suis à 100% depuis 4-5 tours, vous êtes sûr que l'adversaire. Enfin, comment dire Pas vous êtes sûr, mais en tout cas, l'adversaire va souvent concéder con avant, il va souvent abandonner avant. Donc, ça, ça vous fait gagner du temps aussi, c'est important. Voilà, finalement, la game, euh, bon, par, par, parlons, hein, mais elle dure un peu 5 minutes de trop, quoi. Je presque remonter ça en vrai. C'est vrai, c'est bizarre, ouais. Je pense que je vais plutôt stacker le pouvoir là. Chaque tour. Je pense que je vais plutôt stacker le pouvoir. Bon. Voilà, les matchs sont longs. Soit l'adversaire il part. Parce que là, il aurait pu partir à 10 minutes, mais il a décidé de rester. Parce que voilà, c'est un deck contrôle en face. Et qu'il fait de la value. Et qu'il se dit peut-être que. Et en fait, peut-être que jamais. Mais, euh... mais c'est clair que là, ça fait un match de 20 minutes, je sais pas. Et. Et, euh... et c'est long, quoi. Voilà, moi c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas trop les decks contrôle, c'est que parfois on peut mettre 20-25 minutes à gagner, c'est vrai, hein, dans des matchs qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, et ça c'est quand même assez agréable aussi, hein. c'est vrai que gagner un match-up très compliqué au bout de 25 minutes c'est hyper agréable. Donc oui, gagner un match-up euh, match long, c'est agréable, surtout quand on s'est bien battu. Euh, mais c'est clair que bah, les decks contrôle. vous pouvez aussi perdre en 3-4 minutes. Quoi. Euh, et le problème, c'est que quand vous faites... Euh, bon, encore, si c'est une défaite, mais vous imaginez, et franchement, ça arrive souvent, vous faites deux défaites en moins de 10 minutes... C'est que deux défaites hein. donc vous pouvez pas tilter, vous avez fait que deux défaites. Deux défaites, euh, même le meilleur joueur du monde, il fait deux défaites à la suite, voire trois, voire quatre, même ça est sûrement arrivé de faire dix défaites à la suite sur un jeu comme ça. Mais vous faites deux défaites avec un deck contrôle, vous dites, mais attendez, il faut une heure pour attraper ça Non peut-être pas j'exagère, mais il faut 30 à 40 minutes pour attraper ça, vous voyez, en termes de temps. Alors là, moi je vous parle en termes, en termes de tryhard. Hein. Euh, le plaisir, évidemment, euh, ça je peux pas trop l'analyser, ça dépend de chacun et ça dépend du deck que vous aimez. Donc je vais pas vous dire il y a plus de plaisir avec ça, avec ça. Ça c'est. C'est propre à chacun. faut qu'il se barre le gars, non C'est rigolo ça. Ah, ouais, faut qu'il se barre là. Euh Non mais, <rire> sans être agressif, mais là il faut vraiment, <rire> vraiment qu'il se barre le gars. Kelvin QQ. Calvin Cucu, je le croise souvent sur le serveur européen. Euh, je pense que c'est un joueur qui a du mal à passer les jambes. Il est souvent diamant. Pas mal. Pas mal. On a 6, 7, c'est quoi ça Ah, les... ah c'est rigolo. Rien. Oh, il y a un autre tonne. Faut juste compter, quoi. On remonte ça. Trade, trade. On a 5. C'est bon. Ok doki, okay, bon. Euh... Bon voilà, c'était son but. Hein, c'était de m'amener à la fatigue, mais bon. Mais vous voyez, là, alors, je crois qu'on a fait 3 games. Hein. La game contre le chasseur où j'ai fait une connerie. La première où on a gagné et celle-là. On a fait 3 games en 43 minutes. J'ai fait 2. Hein. Je pense que je peux faire 3-0 sur cette session, mais bon. Connerie, hein. Con... Enfin, je peux faire 3-0, je pense que j'ai... 15-20, maximum 25% de chance de faire 3-0, mais ça empêche que... C'est long quoi. Bon, c'est toujours un peu compliqué de jouer contre euh, Mage, parce qu'il y a soit un très agro, soit un très contrôle, finalement. Donc les mains qui vont être intéressantes, voilà c'est des petites mains comme ça, avec des vicaires, avec des petits euh, porte-drapeaux. Porte-drapeaux, évidemment, on garde tout le temps. Serviteur, je garde pas 100% du temps. J'aime bien la garder quand même de temps en temps. Mais je préfère avoir un T2. Est-ce qu'on recycle la taxe Je crois pas. En fait, ça n'a pas de sens là de recycler la taxe. Je cherche pas des cartes précises. Faut pas avoir le réflexe de dire, bah vu que j'ai un truc qui peut s'échanger, je vais l'échanger. Ça va vite être chiant, ça. Au moins, on sait contre quoi on joue. Ça, ça va être pas mal sur les gros euh, dragons. Comme ça, on ne sera pas obligé de faire égalité consacre. S'il y a deux dragons, un très gros et un moyen, on pourra juste buter le très gros et laisser le 4-12 par exemple. C'est rigolo la grande salle. Ça n'a jamais été joué. Euh... Bon, j'imagine que ça, c'est un peu meilleur, mais encore que... Ouais, je peux prendre la grande salle. Je pense que c'est pas mal aussi pour... Euh... Ça fait passer l'attaque et les pv d'un serviteur à 3 Ça peut être pas mal pour les gros dragons On peut vraiment jouer en mode full control C'est pour ça que je suis pas trop emmerdé par ça Je, je, je me dis pas il faut à tout prix le tuer bah, C'est chiant là Mais bref, quand bien même, je me dis pas il faut à tout prix le tuer En vrai Franchement je crois que je vais taxe quand même En fait, j'en aurais d'autres. Des AoE. Des AoE, il y en a d'autres dans le deck. Ce qui est important, c'est les égalités. Et puis là, on a quand même défense, machin. J'ai quand même pas envie que tout, toutes mes cartes soient, soient, soient bloquées. Donc, euh, non, je pense que je vais quand même faire ça. Sanctum voile. On n'est pas pressé. On a combien de cartes en main? Bon. On va juste faire le petit porte-drapeau Pépouse. Ça permet de diminuer ce petit loulou Ça donne de la consistance à la main Alors c'est un match-up qui est un peu long Qui peut être long Non pas un peu, qui peut être long euh, Parce que lui on n'agresse pas trop Et lui il va nous proposer des dragons qu'on va détruire Ça va se jouer à la value euh, La carrière va être importante mais le match-up est plutôt cool. Mais tous les match ups sont cool. Hein. Vraiment. Bah, il y a le chasseur. Je, je pense que chasseur, ça peut être un peu complexe. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts avec ce Bran. Mais je pense que chasseur, ça pourrait être le match-up un peu compliqué. Après, c'est parce que j'ai fait une game contre. Et puis voilà, mais. On va faire le léviathan. On va faire ça. J'ai pas envie de garder la pièce en main parce que son lanceur se le barbare, sinon elle proc dans ma pièce. Bon, de toute façon, elle va proquer sur un petit truc, mais... Bon ça, ça fait piocher égalité, on s'en fout. De toute façon je vais sûrement faire carriel au prochain tour. Donc mettre du board, ça c'est rigolo. Ok. Ah non le maquis, c'est pas très grave. Écoutez, on va juste faire ça. Le prochain tour on fera la carrière Franchement, pas pressé, on met du board. Faut pas chercher à value toutes les créatures. Faut pas se dire, ouais, mais là, il peut écraser sa 5-6. Par exemple, typiquement, on pourrait se dire, ouais, mais c'est dommage. Il peut écraser sa 5-6 dans une 3-5. Bah, c'est ce qu'on veut, nous. Notre, cette 3-5, elle a généré de la value. Elle a donné une carte. Elle nous permet de se défendre. On a un deck qui, en late game, va pratiquement tout battre. Alors, c'est possible qu'au contre les DK rune rouge, rune 200, bon, ça peut être complexe. Parce qu'il peut setup des recousus. Il peut casser la main. Et bon. Typiquement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous êtes sûr de jouer contre un cariel roux, euh, un, un chevalier de la mort rouge, il faut garder cariel, mais bon, vous n'êtes pas sûr. Écoutez, on va le faire maintenant. Hein, il reste dans le deck 1. Un... Euh... Un euh, maître lame samourau, pardon. Une taxe. J'étais en train de la charger, je me dis, mais elle est où Elle est au fond du deck, c'est ça. Il reste une taxe. Euh, un maître lame samourau. Et un, euh... Et un si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Donc en vrai. Ça, ça me va. Au pire, on a Anachronos. Hein. J'aime bien Anachronos avec euh, ça. Je trouve ça vraiment cool comme play. sûrement le play d'ailleurs bon ça c'est un gros bébé, ça aussi ça ça a l'air plus intéressant parce que ça ça me permet de rentrer Et là j'ai quand même rentré le pouvoir, le pouvoir génère de la value c'est plus 4 plus 4 quand t'as le board, c'est comme si tu mettais 4 à une créa la rune de l'archimage, magnifique Intelligence, donc ça c'est plutôt bien commencé pour lui Bonne série, c'est plutôt bien Cône de froid, c'est plutôt très bien Porte mort, c'est pas fou Choc de flamme, c'est très bien Rafale, c'est rien Éclair, c'est très bien Et euh, c'est pas mal Qu'il a fait Je vais le développer maintenant. Bah écoutez, on est en mode... Euh, J'attends de voir. Bon, c'est pas si mal de commencer à vider un peu les cartes de la main, comme ça. Les créas, j'entends. Comme ça, si on a Monsieur Châtiment, on pourra commencer à booster avec notre pouvoir Monsieur Châtiment. C'est l'idée, hein, C'est des... Pouf Lui, c'est un pain létal. Il n'y a pas Théotard dans des decks comme ça. En gros, il y a une curve très très basse avec plein de créas. Et ensuite, des gros sorts et des... Voilà. Moi, je trouve que Big Mage, c'était très intéressant la méta dernière. Parce que c'est un deck qui était frais, c'était un deck qui était cool. Moi je l'avais ramené d'ailleurs en tournoi au Master Tour, je l'avais joué, j'avais bien aimé. Euh, mais c'est vrai que c'est pas un deck méga fun, c'est un deck un peu de sortie. Quand t'as Balinda, c'est pas la même chose que quand t'as pas Balinda. Euh, voilà, il a Balinda, mais un peu cher. Et voilà, c'est un deck qui quand même dépend pas mal de sa Balinda T6. Bon. Il va y avoir des créas. En vrai, euh, ça déjà. Au oh, gros. Ah non. C'est à staleur, quand même. Ça enlève un peu de dégâts, c'est pas énorme mais je pense que ça va nous suffire On voit pas taunt On voit pas qu'ils ont le taunt Non mais en vrai c'est trop bizarre Ou alors c'est moi et que j'ai des problèmes En fait j'ai peut-être des problèmes de vue J'ai des lunettes mais on dirait pas qu'ils ont taunt Normalement taunt il y a un carré autour J'ai l'impression qu'il se dit en face euh, Le bord de l'adversaire il est gros je vais bourrer je vais refaire une de l'archimage. Oh waouh, advienne que pourra. Hein. Ouais, C'est un peu greedy, ouais. Volcano Monkey. Oh, bien gelé. Bien gelé, l'ami. Bah, tu... En vrai, si tu n'as pas 9-1, ça m'arrange, hein, parce que ça détruit un peu son board. <rire> C'est vrai. Ouah wow, il est sérieux Ah Bon wow, par contre il a plein de créa c'est chiant On wow, va pas tant en vrai oh, On va overdraw, oh, c'est pas si grave Ah non on bah, va pas overdraw mais limite Ah euh, non j'ai compté 10 Bon on a égalité euh, à l'or hein, qu'on va jouer Ah remarquez il y a des contres peut-être Ah ça c'est pas une très bonne nouvelle Bon après son board est pas très, ouais, pas très menaçant hein. Ouais contre-sort ça c'est chiant On le savait passe alors là Ça ça peut être objection Oh ouais sérieux ah non, c'est rune. Ouais. Bon, en vrai, c'est chiant. Je crois que je vais juste faire plein de maquis. Ah, voilà, c'est relou, là. Il a eu vraiment de la chance. Hein. Après, euh, on accuse le coup. Hein. Mais bon, on a d'autres choix que d'accuser le coup. On n'est pas mort sur maquis. Bon, en vrai, je commence par ça. Ouais mais j'étais obligé hein. Bon 21. On va peut-être le faire. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ah, il a, eu, il a eu trop de chance avec sa rune. Parce que j'avais vraiment un board qui était très, très gros. Rune, c'est pas censé, genre, je l'ai... Du... Parce que là, en fait, il a mis du board. La, la rune, elle a, elle a mis en place une... Enfin, elle a été dingue, quoi. Je, je, je râle, mais en vrai, on connaît rune. Hein. Ça fait longtemps qu'on joue la carte. Qu'on se la prend ou qu'on la joue. La rune, très, très rarement, elle va détruire en face plus mettre du board. Parce que, logiquement, elle est censée détruire. Mais c'est pas comme une carte de dru... C'est pas comme une carte... Sort de druide, sort de druide, ça va plutôt mettre du board mais ça va pas le gérer en face. Il y a une espèce de rune dans le druide. Mais là c'est vraiment le... Ouais c'est le drame quoi. Oh, on est mort hein. On est mort hein. On est vraiment mort à cause de cette phase d'agression là, on est mort en fait. Ah c'est trop frustrant. Je peux rien faire en plus. Et en plus, ça, ça va péter. Ah oh là là, c'est cruel, hein. Il y a presque de la cruauté dans ce play. Ah oh là là. Ouais il nous met 4 Ouais ouais mais rien à dire Bah on applaudit mais franchement ça, ça s'est joué Le match-up est bon mais vous voyez ça se joue sur un petit détail Alors peut-être que ce détail on peut au préalable Trouver des spots pour ne pas se retrouver dans ce spot là Justement Ça Kani, mais bon en même temps on a joué la, la, le T5 Et après il y a eu une grosse ah, C'est vraiment pas évident C'est vraiment vraiment peut-être que les taxes de séjour on les garde un peu plus Ah c'est frustrant C'est des games qui sont on, a, on mène en fait On a l'impression d'être toujours devant mais en fait, bah, le petit coup de peps, nous on n'a pas de carte RNG, c'est ça qui fait notre stabilité. Lui, il est par définition instable, mais c'est vrai que bah, là, ça a vraiment mal tourné. Bon, En tout cas, ça n'empêche que c'est un deck qui est top 20. C'est un des, on va dire, le meilleur deck euh, anti-méta à l'heure actuelle. C'est le meilleur deck si on enlève les, les deux dominants, ou les trois dominants. Donc c'est vraiment une liste intéressante. Je ne l'ai peut-être pas joué parfaitement dans cette vidéo, euh, mais bon. Euh, je pense quand même, j'espère que je vous ai aidé à progresser sur plein de lignes de play puis c'est important aussi de voir mes erreurs pour que vous ne, vous ne les euh, ne passiez pas derrière accessoirement, sur ce merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao tout le monde